Dogecoin, Dogev et Shiba Inu Shib ont reculé et ont fait place à Floki Inu Floki ou pour prendre le contrôle de la crypto Twitter. Suite à une récente cotation sur Binance.us, la pièce même a bondi de près de 50%. L'atout était le sujet de conversation de la ville crypto. Floki maintenait cet élan car son volume social ne faiblit pas, comme le montre le graphique ci-dessus, le volume social de Floki a connu une croissance significative au cours du mois dernier. Le nombre total de mentions sociales, d'engagement et de dominance a grimpé de 101%, 199% et 101% respectivement, cela a à son tour ouvert la voie à plus d'inscriptions. Au cours des dernières 24 heures, la pièce même a réussi à obtenir deux listes. Les échanges, BTSEX ainsi que DIFX sont intégrés Floki Inu, DIFX, en particulier, a une forte emprise sur la région Mena. L'échange avec un volume de transactions quotidien de 356 642 290 66 est très populaire au Moyen-Orient. La décision de l'échange d'introduire Floki est probablement liée à plusieurs choses. Premièrement, les homologues de Floki, Shiba Inu et Dogecoin figurent parmi les 15 actifs les plus échangés sur la plateforme. Deuxièmement, Floki Inu a réussi à se créer une marque de premier plan au Moyen-Orient. Le réseau a parrainé plusieurs événements au cours des deux derniers mois. Actuellement, Floki parraine un championnat de badminton qui se déroule à Dubaï. Enfin, la décision de Binance.us de lister l'actif aurait rempli d'autres échanges en toute confiance. Floki est-il sur une autre trajectoire ascendante Alors que la ferveur de la cotation de Binance s'est éteinte, le prix de l'actif a pris un coup. Plus tôt dans la journée, la pièce même a chuté à un minimum de 0,00003515$ contre un sommet de 0,00003999$. Cependant, au moment de cette rédaction, Floki se redressait à nouveau, L'actif se négociait à 0,00003727$ avec une hausse quotidienne de 2,49%, l'indicateur Relatif Strand Index RSI, utilisé dans le graphique sur 4 heures de flow souligne que les acheteurs étaient de retour sur le marché. L'actif semblait attirer les acheteurs car le marqueur RSI était supérieur aux 50 médianes. Si la pièce même persiste dans son élan actuel, elle pourrait certainement empocher des gains comme elle l'a fait plus tôt cette semaine.